Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Régions du Talent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir à Lyon en compagnie d'Emmanuel Perret, de Marie-Sophie, de Cyril euh, et de moi-même euh, pour vous présenter notre bureau à Lyon. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bonjour. Donc, je suis Emmanuel Perret, je suis le directeur de la région Sud-Est qui regroupe nos activités sur Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand et Lyon qu'on va détailler et présenter aujourd'hui. Bonjour, Marie-Sophie Pelletier. Je suis consultante senior chez Talent depuis 6 ans. J'ai fait quelques années à Paris et maintenant, ça fait 3 ans que je suis à Lyon. Bonjour, et donc Cyril Tournier, moi je suis manager conseil sur le secteur de l'énergie et de l'industrie. Et donc j'accompagne nos clients du secteur dans leur transformation avec l'équipe que j'anime. Emmanuel, est-ce que oui. tu peux présenter Talent pour nos spectateurs qui ne nous connaîtraient oui, pas encore En deux mots, Talent, donc c'est un... Un acteur du international, une bonne société française, mais un acteur international du Conseil euh, en transformation et en, en innovation par la technologie. Euh, et qui va représenter à peu près 6 000 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Et Talent Lyon dans tout ça Alors Talent Lyon, bah, c'est un, euh, un mini-talent, effectivement. Donc Pour donner quelques chiffres, on est 150 collaborateurs sur le site de Lyon. Euh, on fait à peu près 15 millions de chiffres d'affaires en 2021 avec une croissance qui est assez, assez intéressante. Si on parle maintenant de nos, nos clients, donc, euh, pour qui travaillons-nous On travaille pour, cinq, euh, enfin, pour des clients qui appartiennent à cinq grands secteurs. Euh, le secteur de l'énergie et de l'environnement, le secteur de, euh, du transport, de la mobilité urbaine et de la logistique, le secteur de l'industrie, la banque et de plus en plus euh, la santé. D'accord. Et quels sont nos domaines d'intervention Alors, on en a quatre. Euh, quatre beaux domaines. Le conseil, euh, les projets, la technologie, les technologies et les solutions. Donc, sur le conseil, euh, bon, peut-être Cyril on peut nous... Des... Sur le conseil, on a des offres euh, donc sectorielles. Conseil euh, énergie, industrie, j'en ai parlé, j'en fais partie. Transport, euh, beaucoup. Banque, finance, assurance, on va développer. Euh, et puis on a des offres transverses, plutôt méthodologiques, euh, donc IDEO autour de l'accompagnement des DSI et sur l'accompagnement sur les nouvelles technologies, l'IA, la RPA, euh, People and Culture sur l'accompagnement culturel des transformations, et puis Digital Advisory également, on peut citer. Et en accompagnement des maîtrises d'ouvrage sur l'appropriation et le, la bonne exploitation des technologies au quotidien. Voilà. Voilà. voilà, pour le, le premier domaine qui est le domaine conseil. Le deuxième domaine qui est le domaine projet auquel tu, tu appartiens Marie-Sophie, Donc, lui il va viser à travailler sur le projet applicatif dans sa globalité. Depuis euh, l'amont, euh, usage, les usages et les adoptions, euh, l'excellence et le pilotage fonctionnel qui comprend en fait, le pilotage fonctionnel des projets, euh, et ça tu nous présenteras euh, tout à l'heure euh, également, euh, l'agilitation qui est un mix en fait, d'agilité et de facilitation, euh, donc euh, à mettre en place, et on en parlera aussi à travers des exemples, euh, des bons frameworks agiles pour nos clients, faciliter des réunions, et puis le delivery un peu plus traditionnel autour du pilotage de projets euh, ici. Enfin. Et côté technologie Côté technologie, donc nous avons euh, trois grands pans. Donc un pan autour de l'infrastructure applicative et du cloud, avec un peu de sécurité, enfin en tout cas de plus en plus de sécurité. On a un pan autour du développement, enfin de l'architecture euh, des systèmes d'information, l'architecture applicative. Et puis un pan aussi, euh, le dernier, sur le développement applicatif, donc sur les technologies Microsoft et Java qui sont un peu des standards, mais également et de plus en plus sur le low-code, le no-code, voire même euh, la RPA. Okay. J'en profite pour dire à nos spectateurs de ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire. Euh, on y répondra à la fin de ce live. On est également accompagné de Clémence en back-office, notre spécialiste sur le recrutement, donc voilà, qui peut aussi répondre à vos questions sur des postes, sur les jobs et, et, et tous ces sujets-là. Sujets et on va terminer donc par le, le dernier domaine qui est les solutions. Oui, bien entendu, <rire> entendu. excuse-moi. <rire> Je t'en prie. Euh, donc avec un premier, pan, enfin, un premier périmètre, un premier pôle qui est autour de la data. Vous avez d'ailleurs peut-être pu voir le, le live il y a quelques semaines autour de nos activités lyonnaises, d'ailleurs. Euh, on a un deuxième point autour de la performance management, donc euh, l'enterprise performance management qui est euh, finalement l'outillage euh, des processus euh, budgétaires de l'entreprise. Et puis une activité en, en bon développement aussi, euh, celle du, des applications collaboratives, les portails et les applications euh, collaboratives, le nom, le nom est bien fait. Et puis euh, dernièrement, euh, c'est ce qui se développe aujourd'hui, c'est la partie business solution avec l'ERP et euh, le CRM notamment, aussi la GMAO. Voilà. Pour illustrer tout ça et rendre ça plus concret, Marie-Sophie, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de tes missions Oui, alors euh, tout d'abord bah, mon parcours, euh, j'ai fait une formation euh, d'ingénieur en agroalimentaire. Ensuite, j'ai fait euh, une petite expérience professionnelle, puis euh, un master spécialisé en stratégie, conseil et organisation. J'ai choisi de me spécialiser plutôt dans les systèmes d'information, euh, dans le conseil en système d'information. Euh, je suis arrivée chez Talent, chez GRDF. Euh, j'ai fait euh, mon premier poste de product owner euh, là-bas et puis euh, donc euh, j'ai choisi de, de venir à Lyon. Donc euh, quand euh, je suis rentrée chez, chez Talent, j'en avais déjà discuté avec euh, mon manager et euh, au bout de deux ans, j'ai fait une mobilité interne à Lyon. Euh, maintenant du coup, à Lyon, euh, je suis en mission chez Enedis. Du coup, c'est un client qui t'a suivi ou c'est un, une nouvelle mission C'est une nouvelle mission. Donc ça fait trois ans que je suis à Lyon. Deux ans que je suis sur ma mission actuelle dont je vais vous parler plus précisément. Donc chez Enedis, euh, j'accompagne un projet de gestion des interventions. Donc on met en place un nouveau projet euh, pour gérer toutes les interventions euh, d'Enedis euh, en France. Euh, on, est on accompagne Enedis donc depuis le début du projet. C'est un projet stratégique et donc euh, moi j'ai le rôle de product owner. Euh, mon rôle, donc c'est d'être entre le métier qui exprime un besoin et puis les développeurs euh, qui euh, vont développer l'application. Euh, au sein du projet, on a aussi des développeurs euh, qui sont de chez Talent. On accompagne, puisque le projet est en France, euh, le déploiement de cet outil, donc avec une, une équipe de conduite du changement euh, composée euh, notamment de personnes de, de chez Talent. Et puis, on fait aussi tout ce qui est business intelligence avec l'analyse de données sur, le, sur ce projet. Du coup, c'est un projet où tu as un peu toutes les, les expertises du groupe Oui, tout à fait. Donc, c'est très intéressant parce que comme le projet est à taille assez importante, on a l'occasion de, de vraiment discuter au sein de Talent avec plein d'équipes différentes, d'échanger et puis donc, de, de voir toutes les expertises qu'on peut, qu peut avoir chez nous. Ok, top. Et de ton côté, Cyril bah Moi, j'ai un parcours assez proche en fait, hein, de celui de Marie-Sophie. C'est-à-dire que j'ai fait mon, ma formation, dans alors ingé, pas, pas agro, mais euh, formation d'ingénieur. Et mon premier job était dans une grosse société, une grosse structure de conseil américaine, euh, pendant cinq ans où je fais mes classes euh, là-bas. Et puis après, bah, j'ai décidé de changer pour retrouver une entreprise à, dire, à taille un peu plus humaine. Euh, je, voilà, je, voulais, je voulais voir autre chose. Et j'ai rejoint à ce moment-là, donc, euh, Talent, et Talent Consulting en, en particulier. Euh, J'étais plutôt sur le domaine du transport au départ. Donc, euh, ce n'était pas forcément l'énergie, mon secteur, même si j'avais fait un petit peu de. Un petit peu de avec quelques petites interventions, quand même, euh, chez Angie notamment. Et puis, euh, bah, j'ai souhaité, euh, alors plutôt pour des raisons de projet de vie personnelle, euh, j'ai souhaité revenir un peu dans la région. Moi, je suis originaire de Lyon. Mmh. Euh, ma femme en l'occurrence est originaire plutôt du, du sud, autour d'Aix-Marseille, et où, voilà, on cherchait à se rapprocher un petit peu de nos familles, etc. Retour aux sources. Retour hein. aux sources. Euh, Et donc il bah, y a eu l'opportunité, avec le, bah, le, le bureau lyonnais, euh, voilà, de, rejoindre, de rejoindre la région, Donc, ce que j'ai fait. Et euh, pour le coup, j'ai rejoint des 10 aussi sur le programme Linky, donc pas le même sujet. Euh, est, euh, enfin, on est un partenaire historique d'Enedis hein, sur le programme Linky, on les accompagne en expérimentation etc. Donc euh, moi j'ai rejoint cette aventure-là, et c'est là que ça a coïncidé avec un peu ma spécialisation euh, sur le secteur de l'énergie. Euh, et donc depuis, bah, je suis intervenu sur différents clients euh, Framatome, euh, dont je vais parler, parce que c'est l'industrie, ça changera un petit peu de, de l'énergie, sinon je vais, je, vais, je vais en parler beaucoup. On intervient auprès euh, d'acteurs d'énergie renouvelable aujourd'hui, dans le domaine de l'exploitation-maintenance, donc en conseil métier, mais pas que, aussi en pilotage de programme également. Euh, et donc bah, pour illustrer un petit peu ce que j'ai pu faire, euh, je parlais de Framatome et de la Digital Factory, je pense, c'est plutôt intéressant. Donc on a, euh, on a été sollicité, on était déjà présent chez Framatome pour des, autour des thématiques d'Industrie 4.0. Et la DSI nous a sollicité puisqu'ils souhaitait mettre en place une nouvelle offre de service euh, qui visait à proposer au métier en fait, une, une, euh, un service donc, de, de livraison de produits euh, rapides. Donc euh, l'idée c'était de, de permettre de déployer des petites solutions. Euh, qui répondent à leurs besoins, à leurs enjeux de performance, on va dire. Euh, donc on n'est pas sur du gros système cœur de métier, mais plutôt sur des petites applications. Et donc on les a accompagnés pour définir le modèle de cette Digital Factory. Donc d'abord, c'est plutôt les équipes conseils qui sont intervenues pour définir quelle est la stratégie de délivrerie, quelles sont les compétences qu'il faut aller chercher, comment on, va les, comment on va les alimenter, etc. Quel est le modèle de fonctionnement de cette Digital Factory vis-à-vis -vis du reste de la DSI et des métiers. Sachant que l'agilité, euh, donc c'est un centre de compétences agile hein, finalement. Euh, l'agilité, c'est assez nouveau dans, dans l'environnement. Euh, et donc, bon, le, la finalité, c'est qu'on est passé d'un petit dispositif de deux personnes à 40 personnes euh, dans l'entité avec euh, du coup des, des, des, des, enfin, des compétences très variées. Donc, euh, conseil sur la partie euh, amont, pilotage et change management. Euh, solutions sur la partie expertise technique pour la réalisation euh, du delivery, et ce sur différents volets. Hein. On était sur, à la fois sur des, des solutions IoT, euh, du, du développement d'applications euh, web mobile, euh, de la RPA un petit peu, et puis également, euh, j'en oublie, de la 3D, euh, solution 3D, pour répondre aux besoins notamment de formation des collaborateurs de, de Framato. Et puis, et bah, toute l'expertise projet, excellence fonctionnelle, euh, comme euh, Marie-Sophie, avec des, voilà, des, du product ownership et puis euh, de l'agitation. Donc du coup vraiment une équipe qui a sais. grandi, qui suit les ouais, problématiques tout à fait. des clients. Ouais, exactement. Et donc là vraiment pour le coup on est aussi sur un panel de compétences assez variés. Et donc c'était un, voilà, un beau projet, orienté industrie. Donc vraiment les, les thématiques auxquelles on répondait, c'était thématiques d'industriel. Tout ouais. ouais, intéressant. Du ouais. coup, côté On sur. Qu... Si je sens, je sens ouais. qu'on va faire un live dédié à ce sujet-là. On revient, on revient ouais, bon, enfin, ouais. Côté client, du coup, euh, on entend parler de belles, de, de belles marques. Euh, on est plutôt sur des clients locaux, des clients nationaux, Alors, internationaux Oui, on est sur des grands comptes nationaux euh, qui ont euh, des entités euh, localement présentes. Hein. 80% de notre on va dire, portefeuille du client, en tout cas du marché qu'on veut adresser, c'est des grands comptes, euh, <rire> groupe EDF, euh, en l'occurrence, la SNCF. Hein, vous avez vu les logos euh, tout à l'heure. Euh, mais on a aussi euh, la particularité dans le bassin lyonnais d'avoir des belles pépites, des ETI qui sont françaises et présentes à l'international, qui ont des vrais besoins de transformation et qui pour lesquels c'est très intéressant de travailler avec eux donc on peut citer par exemple Seb on peut citer Arkema Vika BioMérieux donc l'industrie la pharma et autres donc on a un vrai un vrai bassin très intéressant à avec travailler un, avec. un ancrage local un ancrage coup. local oui. et du coup comment vous travaillez avec avec les régions les différentes BU du groupe voire peut-être les pays alors, on travaille naturellement en réseau, en fait, hein, au sein du groupe Talent. Donc, le conseil est un, est un bel exemple, puisque le savoir-faire, qui soit, peu importe où il est situé localement, rayonne vraiment au niveau national. On travaille facilement avec les, les, nos, actes, nos, nos acteurs ou nos homologues parisiens, et de plus en plus, parce que <rire> c'est peut-être un peu euh, d'orgueil, mais on travaille beaucoup, beaucoup avec nos régions, avec mmh. les autres régions, parce qu'on s'appuie sur des centres de compétences. On peut citer, par exemple, Lille, avec le centre de compétences autour de la RPA, Bordeaux euh, avec le centre de compétences sur les chatbots, euh, voilà. Et puis, pour finir, on, on s'appuie aussi sur le shore, qui est donc euh, notre activité euh, tunisienne, qui peut venir en, en renfort euh, sur les projets qu'on va délivrer, piloter localement, voilà, donc pour euh, améliorer nos, nos capacités. Donc du coup, finalement, un collaborateur peut être amené à, à, à travailler de manière nationale, internationale, avec un peu toutes les compétences du groupe Exactement. On travaille à Lyon pour des clients lyonnais principalement, mais aussi pour des clients d'ailleurs et de l'international. D'accord. Donc ça peut donner envie. S'il ouais. y a des, des, des, des candidats parisiens ou d'autres régions qui ont envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Du coup, d'ailleurs, vous, j'ai compris, il y avait un, un envie de retour, retour aux sources. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui, vous, qui ont motivé votre venue sur Lyon, votre retour sur Lyon bah, moi, du coup, euh, à Paris, euh, j'étais contente d'avoir intégré Talent. Euh, après, c'est vrai que c'est quand même un grand groupe. Donc, euh, venir à Lyon, je trouve ça intéressant pour avoir un bureau plus à taille humaine. Euh, L'avantage, c'est qu'on se connaît vraiment tous ici. Il euh, y a une vraie proximité avec euh, les équipes, avec aussi bien le directeur que les managers, entre consultants, etc. Donc, euh, ça, c'est vraiment très intéressant. D'accord, donc une vraie proximité. Et et moi, je mettrai en avant le, le dynamisme de, de l'équipe. On, est, on, est, voilà, on, on a plein de collaborateurs qui proposent plein de belles choses, que ce soit sur des offres qu'on pourrait apporter à nos, à nos clients, que ce soit des, des, des, des, de la vie interne. Enfin, alors on est dans une, tu, tu l'as dit, ma Sophie, il y a une forte proximité, et du coup, ça crée aussi une émulsion. Enfin, C'est-à-dire qu'on voilà, on est vraiment dans une culture où, on, on peut prendre des initiatives, on peut proposer des choses, on peut tester, on peut échouer, c'est pas grave, on mm -hmm. avance quand même, et on se fait voilà, pas mal de... Enfin, ça bouge, quoi. Et, et ça, c'est voilà, ce que j'apprécie vraiment, enfin, je suis content d'avoir trouvé ici, dans l'agence. Finalement, une, une vraie structure, parce que c'est vrai que des fois, enfin, les, les... quand on part de, de, de Paris, on peut avoir peur d'avoir des, des petits clients, ouais, ouais, ouais, des... Ça, perdre ça, des... c'est une, des... hein, voilà. une vraie crainte que j'avais en partant de la région parisienne, c'était de me dire, bon, ok euh, enfin on le sait tous, hein, le, le, le principal bassin d'activité quand même à Paris, les, les centres des décisions le sont également. Euh, donc, en particulier dans le Conseil, où on se dit, euh, voilà, euh, concrètement, quelle va être la nature de mes missions euh, quand je vais partir en région. Et, et bon, Emmanuel en a parlé. On a, voilà, on a quand même des comptes assez importants des directions métiers euh, euh, et de plus en plus. Hein, D'ailleurs, en particulier dans l'énergie, euh, qui se délocalise aussi. Donc, qui, voilà, qui ont aussi des, des, des programmes à mener, de des transformations à adresser, on a des DSI qui sont présentes aussi à Lyon, très fortement. Donc, euh, bon, voilà, j'étais rassuré. Alors au début, <rire> craintif. Et Évidemment. maintenant, bah, depuis, euh, voilà, depuis quelques années que je suis présent la présence oui. ici, ouais, grandement rassuré. On a, des, on a des beaux projets et surtout on ne se dit pas en venant à Lyon, euh, tiens, euh, on va m'envoyer en mission à Paris euh, quatre jours par semaine et, euh, et un jour à Lyon. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on a du choix, euh, des beaux projets. Et euh, même si euh, on vient de Paris, on ne fait pas, pas des déplacements, mais c'est très ponctuel. D'accord. C'est pas du tout le. C'est très clair. Euh, on parle de terrain de jeu et c'est ce qu'on entendait aussi un peu dans, dans ton discours, on aime bien parler de terrain de jeu chez, chez Talent. Euh, quelles sont les initiatives qui ont pu être mises en place à, à Lyon Les initiatives, d'abord enfin, le, la prise d'initiative, on peut même aller jusqu'à l'intrapreneuriat, c'est vraiment une valeur clé chez Talent. Et donc euh, on a beaucoup d'initiatives, de, de, principalement autour des communautés qui se sont créées. Donc on a la communauté euh, climat, la communauté agile. Euh, on a, pour revenir sur la communauté climat, on a le, la fresque du climat qui, qui, Qu est est là, ici. qui a germé ici, <rire> voilà, qui, qui a rayonné nationalement avec le soutien des, de beaucoup de contributeurs. Euh, et puis on a donc la communauté agile et la communauté énergie, donc vous faites partie euh, tous les deux, donc des bonnes pratiques, euh, des échanges réguliers euh, sur les savoir-faire, sur les retours d'expérience qu'on a, et puis euh, évidemment euh, euh, un petit volet aussi de développement business, on parlait de par dynamisme, bah, effectivement ça, ça naît de là aussi, le business il n'est pas décidé, euh, il est décidé au plus proche et par les acteurs qui sont vraiment concernés par les sujets chez nos clients. Donc. Les savoir-faire de chacun, en fait. Mmh. Hein. Mmh. Oh ouais, les appétences de chacun. Si on a envie de proposer une, ah, proposer faut, une idée, une initiative, on, on peut se lancer, il y a de la place. Exactement. C'est rassurant. <rire> okay. Et euh, côté ambiance, parce que bon, voilà, là, on a, on a parlé beaucoup mission, référence, <rire> retour d'expérience, mais bon, du coup, on sent une bonne ambiance. Ouais. Ça se passe comment euh, dans les locaux, surtout après ce retour, après ces, après ces, ces longues périodes de, de télétravail mmh. bah, C'est… Euh, c'est toujours l'intérêt aussi d'un bureau qui est à taille humaine, c'est qu'on se connaît, du coup on fait beaucoup d'événements en petits comités, c'est facile d'organiser des choses, les gens s'intègrent les gens aussi bien donc sur le plan professionnel où donc il y a les communautés, il y a des initiatives aussi locales pour se proposer des petites formations, des temps d'échange sur des, des sujets plutôt en lien avec nos missions. Mmh. Et puis après, il y a sur le plan professionnel, où c'est intéressant de pouvoir avoir des, des personnels où on a des activités, par exemple du yoga, il euh, euh, y en a qui vont courir le midi. Euh... J'ai testé hier, <rire> c'est bon, vous êtes à un kilomètre du parc de la d'Or, c'est bon. Voilà. Donc euh, c'est vraiment, euh, ça, pour ça, l'équipe ici... Euh, a vraiment un dynamisme et, et c'est vraiment chouette. Oui, puis ça se crée naturellement. finalement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bah, les initiatives, en fait. Hein. Les, les communautés, tu en as parlé. C'est point de rencontre le midi, euh, en fin de journée, euh, pour, euh, voilà, pour se rencontrer et puis faire autre chose que d'être sur la mission. Enfin, c'est ça qui est, qui est intéressant. Donc, il faut aussi se mobiliser pour le faire. Hein. Mais voilà c'est sortir un peu le nez de la mission euh, du client pour euh, voilà, rencontrer un peu les autres sur des, des centres d'intérêt communs, euh, que ce soit le sport, le le, les, le secteur, pour, en l'occurrence, pour ce qui me concerne. Mais euh, voilà, mais c'est ça qui est appréciable. Puis même euh, sur le caractère un peu informel, on est hyper bien situé. donc ouais, j'allais dire, <rire> on, idéalement. Voilà, euh... On peut assez facilement se retrouver et puis aller euh, voilà, prendre un verre euh, pour échanger. Ou voilà simplement parler d'autre chose que du boulot. Hein, ça ouais, arrive aussi, hein, ça ouais. fait du bien. Euh, donc voilà, ça c'est voilà, hyper, euh, hyper facile quoi pour le coup. D'ailleurs, pourquoi vous avez choisi de vous implanter dans ce quartier-là plutôt qu'un autre eh ben Pour tout ce qu'on qu vient de décrire, <rire> euh, on a très peu parlé des afterworks, mais ça mm -hmm. fait quand même partie de la culture aussi. Mm -hmm. euh, non, mais voilà, effectivement, on est, on est bien placé, on est très proche de la Pardieu, qui est le cœur névralgique du, du système de transport. Euh, on a le parc de La Tête d'Or qui nous apporte un peu de verdure. On a tout le, le sixième arrondissement avec une belle offre de restauration euh, gastronomique, mais pas que, évidemment, assez accessible. Euh, et on a les Halles, Paul plus, sur la gastronomie est qui, a, qui a 3 minutes à pied. Ouais. Euh, donc non, c'est vraiment un, un écrin assez sympa, très, ben, on est en plein centre-ville. Mmh mais en même temps, on a une bouffée d'oxygène avec cette, direct, cette orientation euh, par la tête d'or qui est super appréciable. Et euh, je, je fais peut-être le cliché mais près de la près de la mer, près du ski. Ah, ici tout est à 2h. Ça <rire> peu cliché mais 2h oui, pas mais c'est 2h de la montagne, mais peut-être un peu moins et 2h de la mer, peut-être un tout petit peu plus. <rire> N'attendez plus du coup, je pense que vous pouvez vraiment nous rejoindre, ça donne ça donne envie. D'ailleurs, c'est quoi les, les postes enfin, on, on, est en on est en développement à Lyon, oui. les, les, les postes à pourvoir Alors les postes à pourvoir, en fait, nous on se développe effectivement sur, effectivement, sur toutes nos activités. Vous avez pu voir les différents domaines. On recherche beaucoup de, de, de consultants sur profil plus que sur mission, puisqu'on a, on a des plans de développement qui sont assez solides. Euh, donc on va rechercher sur, chacun de nos, sur chacune de nos activités, dans le conseil, on va chercher bah, des consultants pour renforcer les, les équipes et les métiers que, que Cyril a présentés. Particularité, on cherche aussi, on a la taille maintenant qui nous permet aussi de recruter de plus en plus de consultants euh, conseil juniors. Oui, donc on ça c'est intéressant pour les accompagner, les faire grandir et, et en plus leur reprendre pas mal de, de voies différentes dans, dans tous oui. nos métiers. Euh, sur la partie euh, projet donc bah, voilà des consultantes euh, et des consultants euh, product owner euh, coach agile euh, chef de projet hein, euh, système d'information euh, ensuite, sur la partie technologie, on fait un gros focus on a lancé un gros focus l'année dernière sur la partie cloud et un peu sur la partie sécurité aussi. Donc là, on, va, on continue, donc on cherche évidemment des, euh, des experts de ces domaines cloud euh, autour de Microsoft, mais pas que. Vraiment, enfin, on, on, on, on, veut, on veut rentrer de plus en plus sur ce, sur ce marché-là. Euh, sur la partie développement, bah évidemment, des développeurs euh, autour de Java et autour de Microsoft, euh, et des architectes et des lead tech sont, sont des métiers qu'on va rechercher principalement. Euh, sur le dernier domaine qui est le domaine des solutions. Alors, beaucoup, vous avez vu le live il y a quelques semaines, donc, euh, le, des consultants data hein, mm -hmm. sur toute la chaîne, depuis euh, data la data intégration jusqu'à la data vise, et le conseil même, globalement. Euh, et puis après, nos, nos besoins vont beaucoup tourner autour du, autour du CRM aujourd'hui et, et des différentes business applications dont je parlais tout à l'heure, hein, donc euh, performance management. On cherche un peu sur, tout nos, tous, sur, tout, sur tous nos domaines. Oui, de toute façon, on a, on... on a vu quelques posts s'afficher euh, oui, à l'écran. Voilà, euh, ils n'y sont pas tous, donc n'hésitez pas. À... Clément, c'est aussi connecté. Là. Si vous avez des questions sur vos profils, oui. n'hésitez pas à, nous, à, à nous, nous poser des questions. Euh, mais c'est vrai que du coup, ça le... Fin, ça le ça, ça bouge et donc on oui. recrute assez largement. C'est ça, ouais. on a, on a une, un dynamisme, une croissance, une expansion qui se fait naturelle et qu'on choisit. On mm -hmm. ne se développe pas pour se développer, on se développe parce qu'on est en capacité de le faire et que nos, nos clients nous font confiance. Donc, euh, donc voilà, donc on est assez serein et on a, on a pas mal de besoins du coup. <rire> bon, ouais. On a des, des premières questions qui arrivent. Donc n'hésitez pas, je, je me répète, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions, On est vraiment là pour, pour ça. On a une question de Salim qui demande, euh, est-ce que Talent propose des formations Oui. Oui, on a, alors on a des parcours internes, mmh. euh, clairement, donc des parcours qui sont à la fois méthodologiques, donc des, des formations autour de la, de, la, de la gestion de projet notamment ou de méthodes change management par exemple. Mmh. Euh, des, des formations qui sont plutôt sur le développement personnel, l'art oratoire, euh, en différents niveaux, euh, qui sont des formations fortement encouragées, en fait, qui font même partie du parcours, parcours en fait, du consultant. Euh, C'est ouais, obligatoire, mm -hmm. quasiment. Hein, C'est-à-dire que progressivement voilà, il, voilà, il y a ça. Euh, il y a les petites formations dont parlait aussi Marie-Sophie tout à l'heure, hein, Donc des, des, des, des points de rencontre dans lesquels on, on va partager des savoir-faire. Voilà, donc c'est alors là c'est on va dire du volontariat c'est pour toute personne qui souhaite en savoir plus ben bah, accès à ça et c'est de la formation interne et on peut aussi dans le parcours bah, définir un certain nombre de formations externes certifiantes qui font sens pour le bah, pour le collaborateur et pour talent bien sûr mm -hmm. ça dans la direction sur laquelle on va mais oui, oui bien sûr tout ça et, et c'est défini un peu au cas par cas hein, ce, ouais. ce type de formation il y a, il y a le on va dire le package de formation standard. Le parcours commun et le, le parcours, le parcours commun, commun individualisé. C'est un peu le B.A.B.A. Puis après, c'est l'individualisé. Je euh, peut enrichir les, euh, voilà. les propositions qu'il y a sur la plateforme. Ah oui, plateforme oui plateforme, on a un catalogue en ligne, ouais, catalogue en liste, en ligne ça, ouais. sur lequel on peut s'inscrire, tu as raison, j'avais mm. oublié ça. Euh, voilà, donc tout est accessible, visible, et il n'y a plus qu'à s'inscrire en fait finalement. C'est ça. Et on peut enrichir voilà, comme ça euh, progressivement le contenu de la plateforme qui est mutualisée. Voilà. Et si je n'ai pas d'erreur, je crois que vous organisez aussi mm. des, des, des petites sessions de formation le midi entre vous. C'est ça. Donc c'est des petits moments d'échange. Donc c'est des consultants qui proposent de de faire monter en compétences d'autres euh, qui sont intéressés, par exemple sur l'agilité. Euh, pour euh, voilà, on, Autour d'une table, euh, on prend chacun notre déjeuner et puis on échange. Donc soit on monte en compétences, soit on a des problématiques avec euh, notre client, euh, des, choses veut, des problèmes qu'on veut résoudre ou, euh, ou euh, des choses à améliorer. C'est euh, une initiative euh, locale et du coup, ça permet aussi de rencontrer les, les autres. Bon, ouais, Salim, j'espère qu'on a répondu à, à ta question. Euh, on a une question aussi de Nathalie qui demande euh, « Est-ce que Talent aide ses collaborateurs à déménager pour changer de région ?» Oui. Oui, <rire> évidemment. Donc on a... On a effectivement un partenariat avec le groupe Mobility mm -hmm. qui euh, va nous aider, aider nos, nos, nos collaborateurs désirés de le faire, de, et, et, et leurs futurs collaborateurs, euh, à l'accès euh, au logement, le, le soutien au déménagement, enfin voilà, tout, un service de soutien qui est plutôt facile d'accès mm -hmm. justement et, euh, et assez appréciable. Oui. Voilà, Donc vous pouvez déjà en parler, enfin dès que vous passez vos entretiens, commencer à en parler dans le dans le process de recrutement. Oui. Les recruteurs sauront bien vous expliquer comment Ils on peut sont vous aider. là-dessus, tout à fait. <rire> Euh, J'ai une question euh, plus profil euh, de d'Ajouji qui demande euh, « Je suis ingénieur en informatique, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité. Est-ce que mon profil peut vous intéresser ?» Ah ben, oui. oui. <rire> euh, évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de... Bah, les parcours... En fait, c'est aussi notre richesse. On a une, une vraie belle diversité hein, dans, les, dans les parcours académiques, euh, les cursus de formation de nos collaborateurs. On a des reconversions aussi. Oui. Mais c'est vrai que bah, le, le noyau dur, il pèse autour des, des, des ingénieurs, hein, effectivement, alors différentes disciplines, ingénieurs informatiques, mais pas que. Et on a aussi quelques bah, écoles de commerce sur la partie, euh, sur la partie conseil, notamment. Euh, donc, non, non, c'est bah, ingénieurs informatiques, <rire> on, on est... Euh... On est juste là, oui, c'est bon. Mmh. <rire> Alors super, Alors, euh, on a beaucoup, beaucoup de questions qui sont très très euh, questions de, sur des profils euh, voilà, ou ah, ouais, individuels. Donc euh, on laissera Clémence, euh, Clémence euh, vous répondre. Il euh, euh, y a Zénep qui demande si on propose des missions ou des offres pour une mobilité internationale. Est-ce qu'il y a des profils de Lyon qui sont partis euh... Euh, Oui, alors enfin, il y a des projets en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une expérience dernièrement Non. Euh, mais dans le groupe, en tout cas, oui, on, on prône euh, la mobilité. Alors évidemment, on préfère qu'elle vienne à nous, mais <rire> <rire> on accompagne aussi nos collaborateurs sur une mobilité qui peut être nationale déjà. Mm -hmm. euh, on a des, euh, par contre, par le passé, on a des collaborateurs qui sont allés à Paris, qui sont, certains vont descendre aussi euh, à Aix mm -hmm. ou aller dans d'autres villes. Euh, on a des collaborateurs qui vont à l'international proche, euh, à Genève notamment. Euh, J'ai le quarantaine d'un Parisien qui l'a fait dernièrement. Euh, voilà, et puis on a, on a des projets aussi de collaborateurs qui voudraient aller au Canada, qui voudraient aller euh, euh, aux états unis voilà, effectivement, donc on soutient ça, et clairement, nous, euh, l'objectif, c'est de proposer des, des, des, parcours, enfin, des, des carrières et des, des parcours épanouissants à nos collaborateurs, donc euh, c'est toujours intéressant d'être en mesure de le faire, ouais. Et parfois, nos missions peuvent inclure une dimension internationale. aussi. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas toujours des mobilités, on va dire, long terme. En revanche, voilà, là, parce que nos clients, je parle de Framatome, hein, ils sont présents au, euh, en France, bien sûr, mais aussi en Allemagne, euh, aux États-Unis. Donc, ouais, on a des, des collaborateurs qui sont partis pour euh, voilà, une, une intervention sur, pour ces clients euh, à l'étranger. Il ouais, y a aussi ce type ouais. euh, par rapport à l'international. on fait... Nos missions ont souvent un, un petit volet international, avec déplacement ou sans déplacement, mais on peut avoir aussi des, voilà, des, des, des, des échanges avec des, des intervenants euh, voilà, américains, allemands, par exemple. Hein, ça, c'est assez courant. Mais euh, voilà. bon, voilà, juste pour ajouter... Le... Ça complète, c'est <rire> parfait. Je, je, je, je suppose que l'intérêt, c'était l'international. Euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs questions également autour. On a, on a parlé qu'on qu on recrutait des, des, des juniors, des consultants juniors. Est-ce qu'on recrute des, des stagiaires, des alternants Parce que là, j'ai plusieurs questions de, de profil. Ah, oui, mais tout, à fait, tout à fait. Clément sera ravi de, de recevoir euh, vos CV. Bah, effectivement, on recrute euh, des alternants et des stagiaires, des stagiaires de fin d'études, des alternants. Euh, donc voilà, plutôt de niveau bac plus 5 euh, par, par rapport à. à effectivement au type de ressources qu'on recherche. Euh, les métiers, bon, ça peut être dans le domaine du conseil. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'expérience, c'est beaucoup autour de la technologie aussi. Euh, donc sur le développement, sur les, la data et sur les activités de business solutions. Et on s'ouvre de plus en plus sur la partie pilotage de projet puisque dans le delivery dont je parlais tout à l'heure, on, on a aussi du, on commence un peu à avoir des besoins autour de PMO junior. Et, et, et ce, ce genre de choses qu'on peut, qu peut faire. Et on peut accompagner justement un stagiaire qui a pour objectif, évidemment, de nous rejoindre à terme. <rire> euh, je vois aussi une question de Sarah qui, qui, qui demande si on recrute des jeunes docteurs. Donc euh, oui, effectivement, euh, pas, je ne sais pas sur Lyon si on recrute euh, à Lyon, mais à Paris, euh, oui. À Paris oui. oui. Voilà, on a un centre de, un centre de recherche et d'innovation. Donc euh, voilà, n'hésite pas à nous faire part, euh, suivre ta candidature, puis on la fera passer euh, à Paris. Euh, voilà. Après, on a pas mal de pas mal de questions qui sont voilà les, toutes les questions vraiment liées à, vo à votre profil. On, on, on va y répondre avec euh, avec Clémence. Euh, en attendant de voir d'autres d'autres questions, je, je, moi je vais demander un petit peu à tous les deux. Je me retourne vers vous. Euh, pourquoi nous rejoindre finalement Si, si voilà, vous dirais adresser un mot à, à, nos, à nos spectateurs. Euh, voilà, pourquoi rejoindre rejoindre Talent bah, moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Talent, c'est euh, le système de management où les managers sont vraiment euh, des personnes qui euh, sont en mission, qui ont travaillé euh, avant nous, sur, euh, qui savent ce qu'on fait, et euh, donc qui peuvent comprendre nos problématiques, avec lesquelles on peut échanger, euh, on peut avoir euh, des, voilà, des, des, des vrais conseils euh, sur, euh, pour nous accompagner sur nos problématiques euh, de mission. Et euh, donc, c'est une vraie proximité, c'est des... Personne aussi avec qui on, ben, on est proche euh, et toujours dans la bienveillance. Donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'appréciable euh, au, au quotidien en fait. De ne pas avoir euh, une hiérarchie euh, qu'on ressent en fait, c'est vraiment une proximité euh, tous les jours. Et moi, je, bah, je vais reprendre. Enfin, pour moi, un peu, je sais, on en a parlé un peu tout à l'heure, En fait, j'espère que ça donne un peu envie, mais moi, c'est vraiment cette, cette, cette, la dynamique. Quoi. Rejoindre la dynamique, finalement, euh, l'idée, c'est de nous rejoindre pour bah, participer à, à ce projet, finalement, euh, ce projet local et plus globalement de talent, qui est de, voilà, de continuer à à proposer euh, des choses, à progresser nous en interne, à proposer de nouvelles choses à nos clients, nouvelles offres, nouveaux savoir-faire, nouvelles méthodes, voilà. C'est ça, ça l'intérêt beaucoup, je pense, au Talent parce qu'on sera à l'écoute, clairement. Euh, donc, c'est… Voilà, je pense… Euh c'est très, très clair. Pour tous, nos, pour tous ceux qui nous regardent, alors j'ai une question, on nous, nous demande comment, comment on peut postuler. C'est très simple, hein, vous avez deux, deux choix, soit vous allez sur notre site euh, talent.jobs euh, et vous retrouvez toutes nos offres d'emploi, ou sinon là vous êtes sur LinkedIn, donc il suffit d'aller sur, sur la page talent, puis il y a un onglet emploi, et vous retrouvez tous nos postes, euh, tous nos postes à pourvoir. Euh, Emmanuel, je vois les questions se les questions se, se, se calment. Okay. Je vous propose de, de, de conclure un petit mot un petit un mot, petit de, mot la de la fin. fin. Après tout ce qui a été dit et toutes ces belles choses, euh, non bah, oui, effectivement, on est une entreprise finalement euh, exigeante, assez simple, euh, collective, je pense, avec des. Euh, avec des plans de développement, voilà. on sait où on va. Euh, et, donc, et puis, il y a un côté très familial, je trouve, hein, qu'on qu entretient, évidemment. Et qu'on a, qu a bien entendu. Voilà. Donc, euh, si vous voulez ressentir ça, bah, n'hésitons pas à en parler. Euh, donc on, se rend, on se rend disponible et au plaisir d'échanger avec euh, chacune et chacun d'entre vous. Non. Merci, à, merci, merci à tous les trois d'avoir pris, pris le temps. Euh, merci à vous de vous être connectés aussi nombreux, d'avoir posé plein de questions. Euh, on va prendre le temps de, de vous répondre de manière individuelle. Pour ceux qui regarderaient le live en replay, n'hésitez pas à poser vos questions, voilà, on reviendra pour, pour y répondre. Puis je vous invite également à vous connecter avec, avec nos speakers du jour, là, pour peut-être poser, peut poser vos, questions, vos questions en direct. Et euh, abonnez-vous à la page LinkedIn comme ça, de Talent, comme ça vous pourrez suivre nos prochains lives. Je vous donne prochainement rendez-vous pour un nouvel épisode de Nos régions du talent qui se passera dans le nord de la France. Voilà la date, la date bientôt dévoilée sur, sur LinkedIn. Un grand merci à tous. Merci. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit.